C'est parti Roger. Ouais. Allons-y, c'est parti pour notre émission 89 qu'on fait exceptionnellement sur la place de la République, oh, euh, sous la froid, pluie et dans le froid. froid parce que bah, euh, c'est grâce à, à la grève interprofessionnelle reconductive qu'on qu espère générale, elle a une semaine. Ça a commencé le 5, je trouve que c'est très bien. Ouais, parce que, que... le beau temps aussi, il est en grève. Voilà. Hein. Il faudrait que les gens du privé, euh, gens du privé euh, suivent. Et là, bah, on se rend pour Ali, comme on fait toutes les semaines. Euh, toutes les semaines, sans aucune exception, depuis octobre 2015. Donc, euh, il s'agit quand même de jeunes euh, qui sont dans le couloir de la mort. Euh, en Arabie Saoudite, Donc, c'est les meilleurs clients euh, des marchands d'armes dits français. Et donc euh, là, actuellement, euh, les oranges macroniques, les gens qui perdent des yeux, les gens qui se font matraquer, les gens qui sont en garde à vue, les gens qui se prennent des coups de matraque dans la bouche et qui perdent leurs dents tout simplement parce qu'ils traversent une rue et qu'à ce moment-là il y a une manifestation, Eh bien il faut en parler, c'est extrêmement important. Et comme on a nos trains qui ne seront qu'à... le dernier sera vers 21h30, donc on sera obligé de partir, donc on ne peut pas respecter les horaires habituels de l'émission Radar qui sont 20h30 à 21h30 et donc là c'est un direct on va se rendre sur la place de la République pour notre ami Ali pour ces jeunes Saoudiens qui sont dans le couloir de la mort et qui peuvent être tirés de prison euh, tous les matins à n'importe quel moment pour être décapités et ensuite euh, ils seront euh, crucifiés euh, leur corps sera crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs et oui euh, le prince Mohamed euh, Ben Salman euh, euh, un des meilleurs amis de M. Emmanuel Macron est aussi euh, méchant, violent, stupide et féodal euh, que son ami euh, Emmanuel. Donc, euh, euh, comme vous pouvez le voir, euh, les, les, la majorité des Français sont extrêmement stoïques sous l'appui sous le froid, euh, il n'y a aucune violence de, de la part du peuple. Non, la seule violence que l'on subit, eh c'est une violence de la part de la police ou de la part de la gendarmerie, qui sont actuellement dans une impunité totale. Euh, on, on le voit, il y a des, des, des couples de personnes âgées qui sont jetées à terre, des gens qui se prennent des coups de matraque dans la bouche, qui perdent toutes leurs dents, alors qu'ils sont simplement sur le trajet d'un défilé. Et donc, il faut bien expliquer que. Euh, ce qui s'est produit aussi, cette jeune femme qui a été dévorée par euh, une meute de chiens, eh bien euh, euh, on va donner des nouvelles parce que ce qui est étonnant, c'est que plus de trois semaines plus tard, eh bien on ne nous donne pas les résultats des analyses. Visiblement, euh, les gens qui font la promotion euh, de, de ce sport féodal, sanguinaire et archaïque euh, qui s'appelle la chasse à cour, donc euh, dont euh, le premier magistrat de France, visiblement il semblerait que les analyses ne sont pas leur, en leur faveur, alors ils les gardent de côté, c'est-à-dire on ne nous les diffuse pas et je trouve ça extrêmement euh, inique et totalement ignoble. Donc on va se rendre, euh, on y va à Place de la République, c'est la première fois qu'on ne va pas être à 19h, on est un petit peu en retard et là moi je remercie Marc qui avec son parapluie, avec son stabilisateur, c'est-à-dire c'est les... C'est les pires conditions pour faire un du direct. direct. Mais, mais le direct est important parce qu'on a un préfet de police de Paris, un certain lallemand, et oui, voilà, on ne le fait pas exprès, c'est peut-être c'est le gouvernement. Hein, lui les, non plus. C'est lui qui choisit les préfets de manière euh, euh, régalienne, des gens qui ne sont pas des élus et qui, euh, au niveau local, se permettent de faire fermer leur bouche à des élus, euh, notamment aux maires. Et donc voilà. Euh, le, le, au mois de mars, en, entre le 15 et le 22 mars, il va falloir boycotter ces bouffonneries parce que de toute manière, euh, ces élus locaux n'ont strictement aucun pouvoir vis-à-vis -vis du préfet. Ces préfets sont des reliquats de l'Empire, donc euh, on ose nous dire que nous sommes dans une république. Non, nous sommes dans une, dans une structure euh, constitutionnelle dictatoriale, car il, faut, il ne faut jamais oublier que euh, l'Espagne de Franco et le Chili de Pinochet disposaient d'une constitution et ce pas franchement euh, euh, des démocraties. Donc euh, on, on, on s'approche petit à petit. Euh, et donc euh, là, bah, bien sûr, euh, ligne 9, ligne 5, euh, le, le, le, le métro est fermé, c'est génial. Donc je, moi je, je viens, au nom de Radar, affirmer ma solidarité euh, non seulement à tous les grévistes, mais aussi à tous les gilets jaunes euh, et à tous les gens qui souffrent de cette violence institutionnelle. C'est très important de, de, de faire remarquer ça parce que ces gens-là sont des démocrates, ces gens-là sont, sont non violents et euh, il faut leur rendre hommage parce que euh, moi je vois par exemple Subposte, ça va faire plus d'un an, euh, Gaël qui rentre, il est menacé en procès, euh, menacé de licenciement. On voit aujourd'hui la criminalisation de tous les démocrates est réellement inquiétante et on a même des anciens euh, mi ministres qui se permettent de suggérer que, que l'on puisse euh, tirer à balles réelles euh, sur des gens non armés. Moi euh, avec Radar, avec euh, tous les gens qui nous suivent, on continue à exiger, à exiger euh, l'interdiction immédiate de toutes les armes de jet euh, sur les manifestations, donc soit euh, ces fameux LBD, lanceurs de balles dits de défense, qui défigurent et, et, qui, euh, et qui mutilent et qui éborgnent à tour de bras euh, des gens. Et on l'a bien vu avec Manu. Euh, Manu discutait tranquillement, un tir tendu, en plein dans l'œil, et il perd son œil. Et il était, euh, samedi dernier, Manu, euh, malgré qu'il ait perdu un œil, il était à nouveau euh, avec les gilets jaunes, et ça, il faut saluer le courage de tous ces gens qui subissent une violence extrême, euh, des dommages et qui sont euh, irréparables et irréversibles, et qui ne lâchent pas, qui ne lâchent rien. Et effectivement... Euh, la démission de Macron n'arrangera rien, ne changera rien. Euh, le, même le fait que le préfet de Paris, l'Allemand, soit vidé, ça ne changera strictement rien. Ce qu'il faut, c'est que très rapidement soient traînés en justice les, les gens qui, à l'intérieur même des forces de l'ordre, de la police ou de la gendarmerie ou de l'armée, se permettent euh, de, de mutiler, euh, d'estropier euh, des, des personnes. Et donc on est vraiment, aujourd'hui, euh, devant quelque chose de, de critique, quelque chose de, de, de, de réellement essentiel, c'est-à-dire il faut réellement exiger des procès exemplaires. On a eu Rémi Fraisse en octobre 2014, donc vous voyez, ça, ça va faire maintenant plus de 5 ans, il a été tué par un militaire français euh, à Sibens, et, et depuis il ben, y a eu un, un non-lieu. Euh, son père, enfin, a, à travers son avocat, avait posé une question euh, prioritaire de constitutionnalité qui a été... Euh, oui, qui a été... Euh qui n'a pas été reçu par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on estime qu'un militaire tue un civil euh, et qu'à partir de là, eh ben, euh, un tribunal militaire va absoudre le militaire qui a tué le civil, circuler, il euh, n'y a rien à voir. Et donc non, c'est inacceptable. Euh, c'est caractéristique même d'une dictature que des militaires euh, puissent attenter à la vie d'un civil euh, sans avoir à rendre de compte. Et donc euh, aujourd'hui, il faut réellement qu'il qu faut réellement défendre la paix civile et la démocratie, et pour défendre la paix civile, il faut, il faut condamner très sévèrement des gens comme M. Lallemand, le préfet de Paris, qui se permet de dire à une personne qu'il n'est pas d'un camp et je suis désolé, quand on fait partie d'un pays, il eh n'y ben, a qu'un seul, euh, qu seul camp, c'est le camp du pays. Et moi, euh, un, un militant dont je ne tolère pas les idées, par exemple, un militant du Rassemblement National ou de la France Insoumise, eh ben, pour moi, c'est quand même un citoyen. Et donc, je n'ai pas à dire qu'il est, qu est dans un camp, parce que qui dit camp, dit aussi combat. Et aujourd'hui, on est dans la lutte, on n'est pas dans un combat. On n'est pas, pas à essayer de détruire son prochain, de tuer son prochain. C'est ces propos... l'inverse, hein on a besoin de l'autre. Exactement. Et donc, les propos de M. l'Allemand sont complètement inacceptables. Ils doivent être fermement condamnés parce qu'ils font partie de l'entretien de cette impunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, oui, c'est déplorable que, que des gens soient défigurés, comme ce jeune de 14 ans qui a eu la mâchoire fracturée, donc euh, on voit... Euh, des, des broches qui lui sortent de la joue parce qu'on essaie de, de lui reconstituer la, la, la, la mâchoire qui, bien sûr, une fois ressoudée, sera moins solide qu'avant. Mais euh, ces gens qui perdent des yeux, c'est totalement inacceptable. Mais ce qui est inacceptable, c'est que l'impunité du chien, réellement, c'est celle du maître. Et moi, j'ai vu sur la chasse à court, parce que tout à l'heure, je, je parlais de, de, du fait que depuis plus de maintenant euh, euh, trois semaines, on n'avait toujours pas les résultats des analyses génétiques et que, donc, ces résultats n'étaient pas communiqués. Et donc, il, certainement, ces résultats existent. Et si on les communique pas, c'est qu'ils vont pas dans le sens euh, de, de, de ce que veut le gouvernement. C'est-à-dire, et de ce que veulent les sénateurs. Parce qu'ils ont quand même voté une loi euh, d'entrave à la chasse. Et moi, j'ai vu un, un, un homme sur son cheval en chasse à cour qui donne un coup de fouet à une personne. Euh, qui lui dit « non, euh, tu ne passes pas par là euh, ». Voilà, donc, euh, donc euh, on fouette un, un, un type, fouette un homme, et après ces gens-là nous racontent que les chiens de chasse-à-gour ne, ne peuvent pas manger une personne, une femme enceinte. Donc il va falloir avoir des réponses à tout ça, et c'est le rôle de Radar justement que d'avancer et de poser ces questions. Euh, Aujourd'hui, on est tout le droit dans un état de non-droit, avec des gens qui se permettent de pousser à la guerre civile, et moi j'appelle à la paix civile, donc moi je ne demande pas, à, moi je demande juste qu'à ce l'Allemand cause sa démission, et s'en aille, euh, le plus discrètement possible, mais le plus rapidement possible, parce que ses propos sont antidémocratiques, et même, je dirais, anticonstitutionnels. Voilà, donc on n'a pas à admettre, ce n'est pas normal. Euh, la semaine dernière, moi je remonte vers le 2 et j'avais des policiers qui n'affichaient pas leur... Euh, leur, leur matricule, hein, leur IOR et qui avaient à la main des LBD avec les grenades un petit peu, tu sais, comme, comme Zapata euh, et, et les troupes, et qui, et qui bloquaient le passage à la liberté de, de circulation. Et arrivent deux types en noir euh, qui passent sous la bande et qui passent au milieu des, des, des flics, hilar, hilar donc c'était les casseurs de la préfecture, qui se dépêchaient, euh, d'aller euh, euh, provoquer les heures qui permettraient aux, aux journaux, aux télévisés de 20h30 de bien montrer la violence euh, de ces manifestants euh, qui luttaient euh, stupidement euh, contre le fait qu'on leur vole leur retraite après leur avoir volé leur santé. Donc c'est totalement inacceptable. Non, nous ne sommes pas en démocratie. Et je le dis très clairement à tous ces branquignols euh, que sont... Euh, euh, les, les, les gens de la France insoumise les gens du rassemblement national nous ne sommes pas en démocratie c'est faux, nous sommes réellement dans une dictature constitutionnelle et même le système républicain il va falloir peut-être s'interroger et se dire ben voilà euh, euh, avec la cinquième république la république est morte pourquoi je dis ça parce que souvenons-nous la, la république elle est populaire mais en Chine elle est démocratique au Congo elle est islamique en Iran et en France, bah elle est morte. Voilà, elle est tout simplement morte. D'autant plus que la devise, euh, elle est un petit peu à l'envers. Oui, la devise est à l'envers, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Moi, je dis, il peut pas y avoir d'égalité s'il n'y a pas de fraternité. Et s'il n'y a pas d'égalité, il n'y aura aucune liberté. Et là, on voit des gens qui sont plus égaux que les autres. Des gens qui peuvent se permettre de, de maltraiter euh, d'autres euh, citoyens. Et ils n'encourent rien même pas un rappel à la loi. Et on, moi, je, je, je vois, il y a des vidéos, il y a même des, des politiques de, de, de cette immonde dictature qui suggèrent qu'il va être bientôt interdit de filmer les gendarmes ou la police parce que c'est tellement gênant, toutes ces vidéos où on les voit qui tabassent des gens à terre et qui se sauvent il ne s'agit pas d'interpellation, il s'agit d'une politique étatique terroriste pour dire aux gens, vous allez sur une manifestation ou vous passez au sein d'une manifestation sans être participant, et bien on vous casse les dents à coups de matraque, on vous éborgne à coups de LBD et on n'aura aucune poursuite. Et cela se produira dans une totale impunité. Totale impunité. Et bien ça, Radar veut... Aujourd'hui, affirmer sa solidarité vis-à-vis -vis de tous les estropiés, pas uniquement Gilets jaunes, parce que malheureusement, ça n'a pas commencé avec le mouvement des Gilets jaunes, mais nous, on veut que ça cesse, que ça cesse. Et déjà, les premières mesures à prendre, c'est d'interdire les LBD, d'interdire les armes de jet sur les manifestations. Voilà. Ensuite, j'ai vu la dernière fois avec euh, un ami, euh, on était place de la République, 19h-20h, comme, comme tous les jeudis, depuis maintenant. Euh, plus de 4 ans, euh, donc dans le cinquième année, euh, par rapport euh, aux jeunes Saoudiens qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite, et on voyait la police avec des motos euh, tout terrain, ils étaient par deux avec un mec avec une matraque à l'arrière. Et donc les bataillons de voltigeurs mmh. euh, de Charles Pasqua, euh, l'homme de la mafia au sein du gouvernement français, euh, l'homme qui a fait euh, assassiner Robert Boulin, avec Jacques Chirac. Mais bon, maintenant, comme, ils sont, comme les deux crapules criminels sont morts, eh bien, euh, euh, voilà, euh, on a, ne on a, on peut pas entamer de poursuites judiciaires. Les, les, poursuites, les poursuites sont, sont terminées. Voilà. Donc, on n'a pas je... oublié Malik Ousekine non plus. Voilà, mais par contre, pourquoi, pourquoi euh, euh, le juge d'instruction, qui a quand même les noms des deux commanditaires de l'assassinat de Robert Boulin, euh, garde ça par deux vers lui Hein Maintenant qu'ils sont morts, il n'y a plus de poursuite possible, mais on aimerait quand même connaître la vérité. Et voilà la vérité, ces comités vérité, que ce soit pour Adama, pour Rémi Fraisse et tout ça. La vérité, la vérité, quand quelqu'un est mort, quand il est assassiné ou même quand il est éborgné, il n'y a plus rien à faire, on ne va pas lui rendre son œil, on ne va pas le ressusciter. Par contre, la vérité, la vérité, la vérité sur ces gens qui sont agressés, qui sont agressés, agressés par des, ajoutons beaucoup de guillemets, des forces de l'ordre. Hein Avant, on les appelait les gardiens de la paix. Et eh bien, moi, je dis aujourd'hui, ceux qui gardent la paix, ceux qui gardent la paix civile, ceux qui gardent la paix sociale, ceux qui gardent la paix sanitaire, eh bien, oui, il faut le reconnaître, ce sont les militants de base. Ce ne sont certainement pas les états-majors politiques et syndicaux. Je dis, ce sont les militants de base. Parce que aujourd'hui, des gens des états-majors, Syndicaux négociaient avec le gouvernement vos retraites, vos points de retraite. Et donc, qu'attendent les manifestants pour dire tous les collabos qui se rendent auprès du gouvernement pour négocier nos points de retraite, eh bien, sont des collabos. On les désavoue, on les désavoue, la base les désavoue. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est le retrait de cette loi unique, le retrait. On le sait, la pyramide des âges, elle est mobile. Et on le voit, le, le, le régime des retraites vont être excédentaire dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, on veut dire aux gens qu'ils doivent travailler jusqu'à 64 ans et en plus, leurs points de retraite vont diminuer, ce qui fait qu'ils vont perdre un énorme pourcentage. Mais où va aller cet argent Déjà, eh l'excédent pour les avocats, les infirmiers et les médecins, il est de 12 milliards. Exactement. Donc, donc où va cet argent Eh bien cet argent va aller comme les fonds de pension, c'est ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, ils vont aller au boursicotage, c'est-à-dire ils vont aller euh, aux grandes compagnies qui vont tresser les cordes avec lesquelles on nous pendra demain. Parce que qu'est-ce qui va se passer Eh bien il va y avoir un gros attentat et l'état d'urgence qui est dans la loi, et eh bien va devenir quoi euh, on, on appelle ça comment Un couvre-feu eh bien oui, pour, pour faire taire un mouvement social. Couvre-feu à 19h, chacun chez soi à faire caca -mou devant la télévision. Et, et après ce couvre-feu, eh bien, tire à balle réel. Tire à balle réel sur les contrevenants qui sortira après 19h pour revoir, revendiquer. Donc, c'est ce vers quoi on va si on n'obtient pas le retrait de ces poéniques. Et donc, il faut bien comprendre, la dictature, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Euh, tous les abrutis qui ont voté pour Emmanuel Macron contre le danger de Marine Le Pen et eh bien aujourd'hui ils ont euh, le Front National sans le Rassemblement National et on remarquera la discrétion euh, de, de la personne que certains appellent la blondasse, moi je trouve ça idiot parce que voilà, euh, moi je dirais jamais euh, du, du, du préfet de Paris l'Allemand euh, euh, qu'il qui, qui a, une, une, qui a la tête qu'il a, moi je, je, je compatis plutôt euh, le, le pauvre homme quoi effectivement, on comprend mieux que, que